écoutez-moi les barres les j'espère que vous avez bien ce vidéo. Vous allez voir tout simplement le troisième épisode consacré euh, au deck pool 1 de la série de vidéos que j'ai commencé sur les meilleurs decks pool 1. Il y en a 5 en tout. Il y, a, il y a déjà eu deux euh, épisodes. Je vous invite vraiment à regarder les deux premiers et surtout à regarder l'introduction euh, du premier euh, parce que voilà pendant 5-10 minutes j'explique quel est l'intérêt finalement d'avoir des bons decks pool 1. Ce n'est pas que pour les débutants, même si pour les débutants c'est très intéressant, très important d'avoir tout de suite des decks optimisés, ça va vous faciliter tout simplement la vie. Mais voilà, dans l'introduction de la première euh, vidéo, je parle évidemment bah, des poules accessoirement si vous êtes vraiment débutant et même pour les joueurs expérimentés, parce que moi je joue aussi sur ce serveur, c'est pas que pour présenter, c'est un nouveau serveur évidemment où je suis pool 1, c'est pas que pour présenter euh, finalement euh, des decks pour YouTube, c'est aussi pour du tryhard et voilà. Donc vraiment, je vous inviterai à regarder euh, la vidéo. Euh, la première vidéo, après la deuxième et la troisième, accessoirement, la troisième, c'est celle-ci. Donc, euh, je vais vous présenter le troisième deck. Il y en a cinq pour moi qui sont vraiment au-dessus des autres en pool 1. Le troisième et le deck continue, un deck ongoing, tout simplement. Euh, alors, c'est un deck qu'on va, qu va euh, comment dire, qui va pas mal ressembler d'ailleurs dans le gameplay au pool 2 et surtout au pool 3. C'est-à-dire qu'on va jouer principalement sur deux lignes avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. L'idée, c'est quand même de respecter une courbe de mana euh, avec le petit Ant-Man T1, Armor, Colossus qu'on connaît bien, le petit lézard parce que ça a 5 points, donc c'est plutôt cool. Euh, et puis ça a le côté continu aussi, hein, qui est très important pour la Spectrum, puissance plus 2 à vos cartes continue, Donc le late game, enfin le tour 6 sera soit la Spectrum, soit le Unslow qui va très bien marcher avec Iron Man quand l'adversaire bourrine une ligne. Ou alors avec le Claw en mode Surprise, qui est, claw, qui est génial je trouve en Pool 1 et d'ailleurs même en Pool 2 et en Pool 3 pour le coup. Euh, le Punisher parce que ça a son effet continu, ça fait beaucoup de points. Le Mister Fantastic évidemment, Captain America, il y a le Namor qui est plutôt cool, ça a l'effet continu et accessoirement ça prend euh, lui seul la ligne. Parce que vous pouvez faire T2, euh, si on réfléchit bien, vous faites T2 euh, sur une ligne, T3 sur une ligne, T4 Namor sur la ligne seule. Et derrière, T5, T6 sur la même ligne. Donc vraiment, vous avez pris deux lignes euh, avec énormément de points. C'est le but du deck. Hein. En pool 1, on n'a pas non plus un, un éventail extrêmement riche de cartes. Mais pour le coup, c'est clairement un deck. Vous pouvez le jouer en pool 2, voire même en pool 3. Et je pense qu'en pool 3, on pourrait avoir un win rate supérieur à 50% avec ce deck. Vous avez vu le deck. On part direct en game. Bim, je me mets ici. Let's go. Donc là, je suis 55. Euh, rang 55 en pool 1. Euh, ce qui est assez rare Il hein, y a assez peu de 55 En général on est censé passer pool 2 Ou je disais à peu près 20 à 30 Au rang 20 à 30 à peu près Peut-être même avant euh, Donc là c'est quand même des joueurs qui tryhard qui, qui cherchent peut-être le rang infinite euh, C'est bien de monter le, le classement aussi au, rang, au, au pool 1 Parce que si vous avez un bon deck Vous maîtrisez bien votre deck Vous allez récupérer beaucoup de récompenses Avec les golds, avec les crédits, etc euh, Parce que c'est ça qui est bien aussi sur ce jeu Alors je vais snapeter T1 hein, Parce que c'est des decks qui sont forts, c'est des decks avec des bons win rates. J'ai pas envie d'être... Euh, on va considérer que nos adversaires sont des bons joueurs, donc j'ai pas envie de donner l'information du spectrum ou alors de grosses combinaisons en snappant au dernier moment, vous voyez. Alors, euh, ouais, on va faire ça, malgré le, le bifrost. Donc le truc c'est que snap et T1, tu donnes pas d'informations. Je snap de moins en moins T1 parce que je joue pas mal de decks combo en ce moment Et avec les decks combo j'ai plutôt envie de snapper au moment où j'ai une carte combo voire en bluff à la fin, ça peut être intéressant Et en bluff encore faut-il jouer contre un adversaire qui décrypte finalement votre gameplay Ok ok Bah ben écoutez on aura notre claw on slow On aura notre fameux Namor claw on slow euh, Je sais pas si Namor on va pas le jouer Quoique on peut le jouer sur une ligne seule hein pour le coup rassemblement Après n'amor à gauche ça se déplace ah. ouais, c'est pas trop mal hein. On va faire ça. On va faire ça, lui il va se déplacer là ici. À droite euh... Et en fait à droite on a quand même pas mal de points Bon on est quand même derrière Mais pas énormément derrière Il y a deux écoles là On peut faire Iron Man à droite comme ça on gagne à droite Et on finit par Spectrum C'est dur à dire le Claw est cool aussi. Hein. Le truc, c'est que s'il bourrine ici. Il y a deux. Je ne suis pas sûr que ce le play soit bon, soit meilleur que l'autre. Claw Slow, j'aime quand même beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il va bourriner au mid. Et dans ce cas-là, ça va être compliqué. En fait, l'île de mur, elle est un peu problématique. Il fait le Professeur X ici, qui est plutôt bien pour nous. Parce qu'on, là, pour le coup, on peut Spectrum. Ce qui ferait qu'on ferait égalité à gauche donc spectrum ici il nous fait gagner à droite 5 6 ouais ça nous fait gagner à droite et au mid on prend plus 2 je pense que spectrum a du sens parce que je, par rapport à gauche aussi après s'il fait un truc du style blue marvel ou spectrum ça peut être compliqué euh, je pense qu'on gagne et de pas beaucoup. Vous voyez, 20 à 19, 21 à 20, et évidemment 10 à 6. Donc là, c'est chaud, mais c'est 8 points. Et l'avantage de snapper T1 ici, c'est que c'est 8 points. Alors peut-être qu'avec Spectrum, il aurait été bien, mais... Le truc, c'est que s'il snap à la fin, qu'on snap pas tous les deux par exemple. Il snap à la fin et que moi je snap aussi, il peut se dire, ok, j'ai Spectrum, mais lui aussi il a Spectrum. Et s'il compte, il compte qu'il est perdant sur Spectrum. J'avoue que je m'attendais pas trop à Spectrum. Alors Professeur X peut rentrer dans ce deck, mais... Je pense que c'est pas forcément bien de jouer Professeur X à partir du moment où il n'y a pas d'Ardeville, qui est une carte pour le 3. Et que ça fait pas tant de points que ça. Et il y a quand même pas mal de decks qui prennent plein de boards. Genre, euh, typiquement, vous faites Professeur X à 5. Si l'adversaire joue un deck dino et qu'il pose son dino, ou même qu'il a la Moon Girl dessus, ça, ça fait pas gagner. S'il joue un deck qu'on peut appeler un deck Kazoo, c'est-à-dire un deck basé sur.. Euh euh, plein de petites créas Bah en fait le Professeur X va rarement faire quelque chose voyez. vous Donc en pool 3 je trouve que Professeur X est une meilleure carte qu'en pool, euh, pool 1 Mais Professeur X est une carte pool 1 C'est ça qui est assez, euh, assez dingue et assez cool Ok Donc on va faire ça Après j'ai pas envie que ça fasse Cluntar au centre On va faire ça quand même Peut-être Namor à gauche. On verra. Je crois que Namor à gauche c'est pas mal en mode surprise, j'ai 10 points. Juste pour un T4. Okay. On va faire ça. Ah on va se shuffle. Bon c'est pas très grave. On va se shuffle maintenant. Mais je pense c'est ok de faire Namor. J'ai vraiment peur. Le Clintar il est chiant. Il, il fusionne les cartes. Encore en pool 1, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas de killmonger en pool 1. Par contre en pool 2 ou même en pool 3. Hein. Moi typiquement je joue surfeur d'argent. Bah quand il y a Clintar, euh, dans Saufur d'argent, j'ai Killmonger dans mon deck. Quand il y a Clintar, en fait, ça me fait instant win, quoi. Parce que l'adversaire il va vouloir parfois aller dessus. et Bon, on a le fameux Claw Unslow. Ou Claw Spectrum. Vous voyez, on a vraiment les. les... Alors c'est un deck où on a envie de topdecker T6. Genre T6, on a envie de piocher notre Spectrum, souvent. Ou notre Unslow, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Chavez. Chavez, vous la mettez pas dans 100% de vos decks. Chavez, vous la mettez quand vous ne voulez pas topdecker au T6. Typiquement le deck Moon Girl. Moon Girl, on n'a pas envie de piocher au T6. Le dino, si on le peut shotter ici, c'est trop tard. Et la Moon Girl aussi. Donc, dans ce cas-là, on peut mettre Chavez. Écoutez, on se fait erect. Écoutez, on se fait erect. Après, la jaune sur la rect aussi, là. Pour le coup, ça c'est intéressant. Euh, que faire bah, Je peux faire mon claw ici. Je pense qu'à gauche, je gagnerai de toute façon. Je vais faire mon claw et mon Unslow. C'est un deck qui peut jouer Hulk, faut faire attention. il y a une carte qui sera révélée qu'à la fin. Je pense qu'on va juste faire une slow là. là. On a 12 à droite. On reprend un peu des points au centre. Je pense que c'est meilleur que Spectrum ici. Alors, faut faire gaffe, il peut y avoir Enchantress. Après, Enchantress, on a quand même des points. Mais on n'aura plus de points à droite. Mais. Enchantress, même quand tu. Et c'est ça le truc, c'est pas évident parce qu'Enchantress, comme Cosmo. Bah parfois c'est pas dans le timing donc même si tu joues contre un deck qui a besoin de ses effets continus avec Enchantress tu gagnes pas forcément. En tout cas pas contre nous. L'avantage aussi de ce deck, c'est qu'il est, qu est peut-être un petit peu plus un peu moins fragile à l'Enchantress que le deck Moon Girl Dino. Bah quand on parle du loup, on gagne, un pas de beaucoup. Le fameux dino et... et on prend on prend 4 points ici. On engrange, ce serait bien d'arriver à 60 à la fin de la vidéo. On avance petit à petit, on fait nos missions. J'essaye de faire les missions tous les jours sur ce compte. Je crois qu'hier j'ai oublié mais j'essaye de faire les missions assez souvent. Enfin, le... Presque tous les jours du moins. Pour essayer d'avoir euh, d'ici 6 mois 1 an tout le pool 3. Et peut-être pas mal de pool 4 et 5. Comme ça j'aurai des 4 et des 5 sur ce compte, des 4 et des 5 sur l'autre. Et en tout ça me fera 100% du, du jeu. Ça me permettra de jouer, euh, de jouer parfaitement méta. Je pas d'excuse pour perdre. Ok. Bon. On pas de T2, mais on a un T1, ce qui revient un peu au même. Il part. C'est plutôt intéressant parce qu'on n'était pas spécialement dans une bonne situation. Après, la boîte des glaces qui augmente le coût, là, lui a peut-être posé problème. Nous aussi, à 6, c'est un peu chiant, mais vaut mieux ça que Captain America à 4 donc, oui, les decks que je vous propose vraiment vont, vous a... vont... vont vraiment vous amener un gros, gros win rate. Euh, C'est pour ça que je vous invite à snapper T1, même si vous n'êtes pas fan de ça. Des decks comme ça, franchement, je vous invite à snapper T1, ce sera. On va aller là, hein. j'ai pas envie d'aller sur le chubi, là. Ça va vous faire gagner des, des... des... des cubes en fait, clairement. Après, peut-être pas snapper dès le début, vous faites quelques games, vous faites 5-10 games. Et si sur les 5-10 games, vous êtes assez à l'aise, là vous commencez à snapper. Mais c'est important parce que c'est ça aussi qui fait que vous allez, avec un temps de jeu, pas forcément bas, mais avec moins de temps de jeu, que peut-être un autre joueur qui, qui lui ne snappe pas, bah vous allez avoir plus de cubes, vous allez avoir un meilleur classement. Enfin, ce sera mieux de manière générale quoi. Les limbes, euh, c'est pas si mal avec notre deck vu qu'on a un deck un peu lourd. Et en plus là on a 2 T6. Donc on a T3, T4. On a pas de T2 mais vu qu'on a le T1 c'est à peu près la même, la même chose. Je pense que les limbes c'est ok pour nous. On a un deck, un gros deck. Un gros deck de, de, avec beaucoup de puissance. Euh, après il faut voir. Angela. Angela. Le Chugi là, bizarre ça. Par contre c'est pas un... Oh, pas cool ça. pas cool parce que... Après c'est horrible pour lui. Hein. C'est pas un bot. Parce que parfois ça peut être un bot. Parce que son play il est bizarre là de mettre des cailloux. Mais je pense qu'il a mal lu. C'est des cailloux à son deck, pas à notre deck. Je pense qu'il a mal lu. On va de la mort ici. 5 on fera ça et ça ou juste Iron Man au centre on verra on va faire ça et ça ouais bon là il a perdu trop de tempo hein. il a perdu trop de tempo on n'a pas énormément de points au mid mais avec Spectrum on, on reprendra sachant qu'on a quand même de l'avance en termes de cartes Flo Flo à gauche Ouais, bon. C'est pas un bot, c'était juste un gars qui a mal lu le lieu et il s'est pris des pommes de terre, enfin des cailloux. Et après c'était fini. Les petites missions, ça fait plaisir. C'est grave plaisir. Les missions, c'est très très important de les faire. Donc vraiment, le rang, en fait, c'est un jeu où perdre un ou perdre deux, ça n'impacte pas vraiment votre, enfin ça impacte rien quoi. Vous voyez, en termes de cubes. Donc, si par exemple, vous, je sais pas, vous jouez un deck et dedans il n'y a pas de T2 et qu'il faut jouer 6 euh, T2, bah moi c'est ce que j'ai fait hier sur l'autre compte. Bah, j'ai fait un deck, j'ai mis que des T2 dedans. Je snap pas évidemment. Je joue mes T2 et après je concede. Et en vrai, vous perdez que 1. 1. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui snap hein, finalement T1. Donc, euh... je joue pas sur Atlantis parce que Namor sur Atlantis c'est assez incroyable. Ok, ça c'est cool. Ça m'assure ma courbe de mana. On va faire le petit, euh, le petit armor ici. Pour éviter de se faire euh, Electra sur Ant-Man. que c'est lui qui a l'initiative. Si jamais il a Electra, il, ça marche. Okay. Bon, Lézard, c'est bien pour nous. C'est pas forcément un bon placement sur les Lézard. Parce que les Lézard, il faut pas qu'il y ait 4 créatures en face. 4 cartes en face. Sauf qu'avec ant on va jouer 4 cartes. Là, c'est une bêtise de mon adversaire. Ouais, là, c'est vraiment une bêtise de mon adversaire. Le fameux Namor à gauche qui est énorme. Le Namor au mid, ok. Le placement est pas parfait de mon adversaire. Voire même infâme. On va faire ça. On va faire ça. On aura assez de points au mid. Alors on aura peut-être un peu moins que lui, mais on aura la fameuse Spectrum à la fin. Oh, ça ça peut être un peu chiant. On est à combien On est à 11 et il est à 14. Ok. faut réfléchir par rapport à Spectrum, là, en vrai. De bah, toute façon, on n'a pas le choix. Hein, c'est Spectrum ici. Le truc, c'est que si lui, il a Spectrum, il gagne au centre. Il gagne à droite. Sur Spectrum, j'ai perdu, là. Je vais quand même prendre le play. Au moins de faire un play vraiment chelou. Je fais clo à gauche, ouais mais ça revient en même spectrum ça fait plus de points. Donc je vais Spectrum et s'il si a Spectrum j'ai perdu. Ouais GG GG GG Bon, faut bien perdre hein, parfois. Faut bien perdre. Ouais dommage. Peut-être fallait libérer une place pour le clos. Après on n'avait pas clo, on a eu à la fin. Euh, ouais, bah, je pense que c'est ok quand même comme play. Hein. Il a pas beaucoup investi à gauche, ce qui a été problématique. Il a une belle curve comme nous. Hein. Il a une belle curve comme nous. 7 777. Donc le petit snap qui va bien. On va plutôt aller au centre. Parce qu'on fera sûrement Spectrum juste à gauche. Et j ai, j ai, sur le tour, euh, je vais rarement faire Ant-Man et Spectrum sur la même ligne Oh, ça c'est pas mal pour nous Ça c'est révélé qu'à la fin Donc à la fin, le côté euh, surprise Mr. Fantastic Ça va vraiment être intéressant Voire même Mr. Unslow. Voire même Mr. Clo. Euh, Il nous vole des cartes du deck, le vilain Ouais, ça, ça va être pas mal du tout On va faire un petit Namor à gauche, pour le coup si on n'a pas Spectrum, on va Klo à. Ouais, on va faire quelque chose comme ça que hein. C'est votre, seul, seul, votre seule carte, puissance plus 5. Fais ça. Ça transforme en un symbiote 10-10, hein. en vrai. Enfin 10 de puissance, hein. je pense c'est pas mal. Hein. Ah non, 5. Ah non, c'est bad. Laisse grave. Pas tant. Flow, en mode surprise. Ouais, bon. Le top deck est la, la Spectrum et au pire j'ai quelques petites créas à gauche. Après on peut aussi abandonner si on n'est pas serein. faut compter les points. Ça c'est un T4 qu'il a mis là. Jones. 36. Là j'ai 5 et 6, 11 et lui il a 10. Donc c'est pas mal. Et ça et ça. Ça devrait être bon, non Chavez, donc on perd à gauche, on va gagner au mid et on va gagner à droite. On est même pas loin à gauche hein, avec Mister. Ouais. Nice. 4 points. 57. Ça avance, ça avance. On va y arriver, on va y arriver. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Euh... Soit les poser dans les commentaires, soit euh, venir en stream directement. En ce moment, je fais pas mal de Marvel Snap en stream. Twitch.tv The Fish Go, de 14h à 20h. Donc euh, voilà, faut pas hésiter. Vous venez vous posez vos questions, on discute, blablate. Si jamais vous galérez même avec un deck, vous venez sur euh, Twitch et on essaye de voir pour améliorer votre deck. Bon, il faut vraiment... Euh galérer dessus, hein. si vous faites juste 5 défaites à la suite c'est pas galérer, alors si ça fait une semaine que vous êtes bloqué à un certain rang bah, vous n'hésitez pas vous venez sur le stream, vous demandez de l'aide la squirello, bon c'est bien pour nous ça le grand central, parce qu'on risque d'avoir des monstres dans la main oh pas mal ça, la botchourie avec un lézard, c'est 10 de puissance plutôt cool C'est nice. chouette. Iron Man. Je crois qu'il a un monstre aussi. C'est moins un monstre. On va faire le captain à droite quand même pour avoir un peu de points sur Iron Man. Je pense qu'on va... Est-ce qu'on a mort ou armor Colossus Je pense qu'on va armor Colossus. Terme de points c'est pas mal, c'est 6 points chacun. Bon il fait des points, il fait une belle sortie hein. avec son Deathlock, sa Nova, il a vraiment pas mal de points, c'est intéressant ce qu'il est en train de faire. Ça va suffire. C'est tendu en tout cas. Pour c'est assez tendu. La Spectrum. Je pense qu'on va juste faire ça. On va juste faire Mister ici. Espérons avoir no Namor à gauche. Très bien. Mais garder à la fin la spectrum à droite. Oh je suis sur Iron Man, ça pique. Même sur America. Ce sera la Spectrum. Ok. Pourquoi pas. Ça fait quand même des points. Mais pas à droite. Bon au mid on a gagné. À gauche on se fait éventrer. Je pense qu'au mid on a gagné. Et à gauche on est en retard. Ça va être compliqué cette partie hein. Ah là là, ça s'est joué sur un amour Que hein. faire On peut partir, c'est 2 pour 8. On peut partir, on a le droit. Il a une carte en main. Ça peut être un Odin. ça au mid. C'est 8, 16, 31. C'est Iron Earth. 2, 3, 4. On va souvent faire Odin au mid. Ah non, Odin. Ah ouais, mais Odin, il y a carnage, mais il y a armor. Franchement, ici, je vais partir. Je vais être raisonnable si on veut. Enfin, C'est l'objectif de cette vidéo. C'est aussi passer euh, 60. Et là, perdre 8. Là, je perds souvent 8. 2 pour 8, il faut avoir euh, 37%. Je suis pas sûr d'avoir 37%. J'ai l'impression que j'ai entre 25 et 30%. De, de, win, de win là Donc ça n'a pas de sens de rester Gildar bah, On a déjà joué contre ce petit loulou Ok Ah dommage ça c'est vraiment C'est pas mal hein, le play de garder euh, Namor et Spectrum Si c'était Namor à gauche c'était sûrement gagné L'enchantresse ça fait mal pour le coup L'enchantresse ça fait mal C'est dommage on avait pris un peu l'avantage avec cet Iron Man gratuit Mais ouais Belle enchantress quoi après hein. Rien à dire et tour Stark c'est bien pour nous. On va essayer de vraiment avoir euh, full créature sur la tour Stark. C'est bien. Oh Bah non il faut des Hulk. Hein. Le problème c'est qu'il aura des Hulk aussi. Après on peut abandonner cette ligne en se disant de toute façon lui il va aller à droite va bah avoir des Hulk. Je crois que j'abandonne à droite. Ça pareil fou, mais je vais jouer à gauche et au mid. Ouais. Ouais, bah. Faut pas essayer de se battre parce qu'un Hulk contre deux Hulk, c'est. C'est déjà perdu. On n'a pas Chang-Chi. Là, on a deux lignes pour se battre. Et on va se battre. Je vais tenter le Namor, faut pas qu'il rate, c'est 75% Non il y a l'armor, c'est plus safe mais... Je le mets là Ah j'y vais j'ai 75% de chance. Je pense que si ça passe, j'ai 75% de chance de gagner. Donc, au pire, 25% d'échec et je pars. Ok. On va faire ça. On va profiter du plus 2, sur une crate plus que lui, avec le spectrum à la fin, Tous les systèmes, la question c'est est ce qu'on gagne là, 23 à 20, pas forcément sûr, il va y avoir un Hulk, euh, un, Hulk un, un Dino, le, le spectrum est gros quand même, Et plus 8 ça veut dire que je passe à 29, ah c'est pas sûr Si il a Dino je pense qu'on perd au mid Et on le prend cette game Si snap on... on retraite ou alors ce sera un bluff snap Je sais pas si à ce niveau là il y a des bluff snap Même pour le coup même en pool 3 Il n'y a pas beaucoup de bluff snap C'est déjà suffisamment difficile de se concentrer Sur la partie ici C'est assez dur en plus De réfléchir à Quand bien snapper quand on le fait pas 1 hein. nous a volé notre spectrum Mais on s'en moque on est à 31. Ah non on est à 31 au mid. 23 Ah non parce que le lézard il va perdre 3. Eh en vrai c'est chaud. Hein Après s'il nous vole notre Spectrum, ça fait rien. Genre s'il si fait spe Spectrum mid on gagne. Sachant qu'il nous a volé Spectrum avec euh, câble. Euh, avec euh, White Queen. Et la snap, on reste. Tant pis. Il a vraiment réfléchi, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. On peut partir ici. C'est sage de partir Et je suis gourmand Donc je reste Mais c'est sage de partir quand même hein. On slow Ouais On slow On slow on slow ça compte On slow ça compte C'est les Hulk hein. Typiquement les Hulk nous battent Les Hulk nous mettent mal C'est dommage On avait un beau play là Bon On est où dans les missions ouais on le... ah, Il faut accepter de prendre des moins 8 parfois Même si on n'est pas censé Normalement on en prend un par jour de moins 8 Si on joue beaucoup je fais Quand je fais des sessions c'est souvent 5 6 heures J'essaye de pas avoir deux moins 8 dans la journée quoi Parce que Des moins 8 c'est notre faute hein. C'est juste qu'on gride un peu Ou alors on n'a pas envie d'abandonner Donc on peut se dire j'en fais un par 8 Par jour de moins 8 mais jamais deux Deux c'est qu'on commence à tilter Donc on commence à jouer pour jouer Ou euh, on veut voir des cartes quoi après, prendre l'information c'est pas si mal mais bon, là on est en poulain, globalement on connaît toutes les cartes On va rarement être étonné par une combinaison adverse quoi Même si je m'attendais pas à une slow, je m'attendais plus à un dino pour le coup Ça c'est super intéressant pour nous On aura Colossus qu'on va pouvoir mettre dessus Et à la toute fin en mode surprise Énergie plus 1. Euh, on va la mort à droite. On va la mort à droite. Ouais, on va vraiment garder le le Colossus. Je ne sais pas s'il pourra avoir accès au domaine de la mort. Je pense pas. S'il y a Squirrel, Squirrel ou, ou, ou Diablo, Nightcrawler. Et quand bien même, il faudrait qu'il ait Blue Marvel. Après, c'est le genre de deck qui doit jouer Blue Marvel. Angela, Korg, ça doit être un Kazar. Kazoo, on appelle ça Kazoo, Blue Marvel, Kazar. Ah non, White Queen. C'est ça. On le Onslow, ou Spectrum. Pas des cartes très importantes. On va Captain. Rock. Vraiment Rock. Rassemblement. On va voir ce qu'il nous fait à droite Ah le Nightcrawler peut être un peu chiant Ant-Man. Bon ah, Il est devant à droite On est devant à gauche Ah j'ai envie d'aller au mid mais Après je peux y aller maintenant De toute façon lui il peut pas y aller je suis bête Et je passe ça te fallait pas jouer Rock. Bah, en vrai vu qu'à droite on a perdu, autant mettre Mister Fantastic. Techniquement euh... Enchantresse, ah, on s'en moque ça. C'est bien pour le lézard. Ok. Nice. Ah, quoi que. Je passe à 8. Je passe à 16. Ça c'est 8 de puissance. Bah C'est pas mal 8. À droite. Il n'y a pas un play à droite où on les l'escroque Avec ça et ça Oh je crois qu'on peut l'escroquer à droite en vrai. Je crois que c'est ça le play. Pour le coup. Je pense que c'est trop obvious qu'il va mettre un monstre à gauche. Ouais. Nice c'est les 8 points là. Je suis... Ah, elle est cool cette partie. Elle est cool parce qu'on s'est pas mal déplacé un petit peu. Ah, elle est intéressante. Vous voyez, on n'aurait pas gagné à gauche avec ce Dino. Il avait un deck counter en plus en Dino. Nice. On a récupéré les 8 avec un peu de chance sur le top deck Iron Man. Mais on a eu la lucidité de voir le play. Les crédits. Bon, les crédits nous servent pas à grand chose pour le moment. Dès que j'aurais fini la, la série des, des decks Pool 3. Encore deux decks après celui-là. Euh, je passerai en pool 2. Et donc en pool 2, je pense que j'aurai tout le pool 2 d'un coup avec les crédits que j'ai. Et ensuite, on fera... Bon, après pool 3, je, je présente déjà les decks pool 3 que, que je joue sur l'autre compte pour le coup. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si jamais vous... Déjà, si vous aimez cette série de vidéos. Et surtout, si ça vous aide. Parce que l'idée, c'est aussi de vous aider avec, des, avec les meilleurs decks, quoi. Oh! Bah, C'est pas mal pour nous. Donc, Vaisseau Monde, ça détruit les autres emplacements. Donc, il reste que Vaisseau Monde, mais lui, il a un écureuil dessus. On a T3, T4, T5, T6. Donc, je vais pas faire Lézard. Je vais essayer vraiment de mettre un maximum de points. Puis, lui, il aura. Oh, bizarre. Ah, peut-être qu'il va faire. Ah non, mais il a pas Killmonger dans son deck. Il a pas Killmonger dans son deck. Là, il a pas beaucoup de points. Ah non, il a carnage. Il peut carnage. Pas enfin, pas carnage. Ah, par contre, il ramène Angel. Il que 3 points. Ça, c'est plus gros que Namor. Ça, c'est plus gros que Namor. Que ce sera 6. Osmo, on s'en fout avec le deck. Ça marche avec Onslow. Je pense qu'on a gagné C'est intéressant. Il a snap aussi. Euh Bah ça, hein. to unslow. En vrai il peut gagner s'il fait professeur X non. Non. Je vais attendre le T6. Je pense que l'unslow fait la win. Sa hein. double captain, sa double punisher. On va voir. Bien ouais, je pense que j'ai vraiment beaucoup. 31, ouais, il a que sabrotos Ok, nice, 8 points là. C'est un peu donné par Franck un peu donné par euh, notre ami Francky mais on les prend, on passe bientôt à 58, on va y arriver hein, on va y arriver. Donc, ouais, si on fait 5 en 1 heure, je réfléchissais, 5 en 1 heure, c'est un énorme avril de cube, n'empêche. Hein. C'est 8 x 5, 40. Ça fait 40 cubes en 1 heure, c'est énorme. Hein. Euh, nice, les effets continus sont doublés. Bon, c'est un beau lieu ça pour nous. J'ai que de cliquer un truc sur ma souris et ça ouvre des machins, c'est trop bizarre. Il a pas voulu aller là et là Théorie okay. On peut juste faire Iron Man à gauche Et ça fait gagner On n'est pas obligé de tout bourrer Tout bourriner On verra Scarlet Witch L'île de Miro oh, Pas mal Pas mal pour lui Pas mal pour lui Blade, fausses Punisher, Wolverine, ok. Donc Namor à droite, on a vu que ça marchait pas. On a mort au milieu. Je crois que c'est ok. On gagne, ça me va. Je me dis, est-ce que je bourrine euh, Il faut un peu de points quand même à gauche. Je crois que je vais quand même Iron Man à gauche. Et comme ça, je finis soit par Unslow, soit par Spectrum, ça dépend. Iron Et l'Iron Man aussi. Enfin, je crois qu'on va abandonner en vrai à gauche. Je suis hein. Iron Man. Elle est tricky cette game. Elle est tricky. Je suis derrière. Là et là. Et là. Je suis derrière sur les trois lignes. C'est quand même une game qu'on va souvent concede. Hein. On se le dise. Il hein. y a Claw après qui est tricky. il faut pas qu'il aille au centre, faut pas qu'il aille à droite. quoi Après on joue 2 pour 4. Un slow mid. Ah on slow mid, c'est pas mal, ça nous fait quand même gagner à gauche. À droite. Ça nous fait un peu plus de points que claw. Et dans tous les cas, s'il va à droite on perd. Donc autant peut-être un slow. Je crois qu'on va un slow au mid. Ouais, il va à droite. Je ne sais pas comment ça marche à gauche par contre. Je crois qu'à gauche on a 20. 22-15. Ouais, on gagne à gauche parce qu'on a 20 grâce à Mister Fantastic qui donne en fait plus 4 à gauche et ces plus 4 sont doublés-doublés. Ouais. C'est con, hein, mais juste avec un Ant-Man, vous voyez. Ça fait le taf et on gagne. Ouais, elle était intéressante cette partie. Euh, ouais. C'est pas mal du tout là. Clo, est-ce qu'il a... Ouais, il a mis un peu trop de points à droite. Dans tous les cas, on n'aurait pas gagné avec Clo. Ouais, le Unslow était bien. C'est pour ça que vous voyez, là, si ça avait été 2-8, genre euh, 8 en finale, sûrement pas... je serais sûrement parti parce que c'est quand même vraiment pas évident comme ligne de play. Et je pense qu'on était quand même souvent derrière. On pouvait être derrière. Et là, vous voyez, le fait d'être en 2-4 pour aussi, ça fait que j'ai réfléchi. Je me suis dit, ok, vu que finalement on va quand même jouer le coup 2 pour 4 la probabilité elle est bonne pour nous il nous faut que 30% pour pouvoir euh, 30% de win rate pour que ce soit correct donc ça m'a forcé finalement à réfléchir un peu regardez on garder pour le milieu faire Mister à... au centre, Namor à droite par exemple Labo de Chouris. Ok. Ah, on a claw unslow. Bah, dans ce cas-là. Euh... Ah si ça marche. Au T6. Oui si ça marche, ça marche. Parce qu'au T6 on pourra virer un truc à gauche et mettre le au centre. C'est juste que la de chouris c'est. ça fait vite des points quoi. Même pour l'adversaire. Mais ouais, on fera un truc comme ça. New York, en général, j'aime pas trop le lieu. et Souvent, c'est t'es devant, tu peux être derrière. Après, t'es derrière, tu peux être devant. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un lieu qui rajoute de la RNG. Beaucoup de RNG. Hazard, ok. Ouais, partons là-dessus. Et peut-être faire les arts à gauche. Bon, L'avantage, c'est que c'est des petites cartes qu'il a. qu'il joue Khazar, qu il doit jouer des petits T1. Donc les petits T1 avec Shuri, ça fait pas grand-chose. Et vous voyez, c'est con, mais mon, mon adversaire... En fait, ça se joue vraiment sur des petits détails, des petites erreurs. Mais mon adversaire, il joue... Bon, Angela dans un deck Khazar, c'est OK, mais il joue Captain America. Vous voyez, donc sa liste, elle est sûrement bonne, mais il y a une petite erreur. Il joue le, le America dans sa liste, alors qu'il aurait dû jouer d'autres T1. Et ça fait qu'en fait... Bah, il va perdre un tout petit peu de winrate sauf qu'il perd un peu de winrate Dans une méta où il y a peu de deck, enfin je sais pas comment expliquer mais enfin c'est pas bon quoi C'est pour ça que c'est important d'avoir, de... encore en pool 3, ne pas avoir des listes optimisées c'est pas grave parce que personne n'en a En pool 1, les bons joueurs vont avoir des listes optimisées donc c'est pour ça que tu peux pas faire une erreur d'une carte C'est déjà énorme une erreur d'une carte, en pool 3 franchement même si tu te manques trois 3 cartes dans le deck, ton deck il peut quand même être viable Bon il a quand même beaucoup de points. Hein. On est quand même derrière ici. Hein, je le dis. Écoutez je la joue hein, c'est 2 pour 4. Ah il a snap c'est 2 pour 8. On va compter un peu. Sachant qu'il a qu'une carte en main. Va-t-il va se déplacer Là j'ai 8. Là j'ai pas beaucoup en fait au centre. J'ai 6. Faire au centre. Peut-être je peux abandonner à droite, mettre juste Namor à droite. Le problème c'est qu'on slow sur les arts il va être 0 quoi. Donc en fait au mid on a toujours perdu. Hein. C'est ça qui me pose problème. C'est qu'au mid on a perdu hein. Au mid, on ne gagnera pas avec un slow. Et ça J'abandonne le mid. Ça, c'est... Ça existe un hein, complet. Hein. C'est un peu chaud, mais... Franchement, c'est grave chaud comme play, mais j'ai envie de me le tenter. Celui-là. Il n'est pas du tout évident, ce play-là, mais j'ai envie de me le tenter. Ah, on perd. Essayez hein. là. <rire> ouais, GG, GG. On peut pas gagner au mid. Mais c'était l'idée. Vous hein, voyez, c'était d'essayer de gagner. Euh... Ouais, je. Bref, on peut partir après. Je pense que c'est ok parce que c'est quand même. Il a qu'une carte en main. Et si il l'amène à gauche, on gagne. Ouais. je pense que c'est jouable. Ah zut, zut, zut, vous voyez déjà 2-8, hein. pour le coup euh, j'ai fait mon quota, hein. j'ai fait déjà 2-8 dans la journée, plus censé en faire, c'est de la grid après, hein. les moins 8 c'est vraiment de la grid, à part vraiment un moins 8 de l'espace, et la majorité des moins 8 franchement c'est de la grid de votre part, hein. après, en fait ça... Ils sont plus ou moins acceptables les moins 8 en fonction de votre stratégie de snap. Moi je snap T1 donc en fait je prends quand même beaucoup de 8. Et c'est vrai que si vous faites que du 1-2, 1-2 et qu'à un moment vous perdez un moins 8. Vous imaginez en termes de session ça vous défonce quoi. Bon. Le raft c'est pas forcément un bon lieu pour nous. On a un deck qui est quand même assez lourd. Sur un Ant-Man, on peut le récupérer vite. Enfin vite, avant lui. Il a pas l'air d'avoir envie d'y aller. Je joue ce T3 ici, comme ça, au prochain tour, si je pioche un T2, je peux faire T2, T2 et récupérer le Raft. Il a la même idée. Ouais, vous voyez, bam, bam, on a le Raft. Alors, on n'est pas incroyable parce qu'à gauche, en vrai, on va perdre, on a que des petits points. Et on va essayer de gagner sur les autres lignes avec ce Sora Zéro, avec ce Namor. Et... Oh, sérieux, Giganto, je peux pas le jouer. Giganto, il peut être joué qu'à gauche. Oh waouh. Wow. Là on est très mal. Hein. Il peut-être peut, peut concede parce qu'il sait pas que j'ai Giganto. Donc en vrai il y a moyen qu'il se... qu coincide. L'Iron Man il le bat. Je suis Iron Ouais. Ah, spectrum à droite. Ce sera juste spectrum à droite qui booste bien à gauche. Je concede Oh. Ça fait peur ça. Ça devrait être ok. C'est chaud. Là, le 8, on le récupère tout de suite. C'est bien aussi pour le moral hein, de tout de suite. On prend un but, on, on, on, le, on le met derrière. Ça c'est cool. 58. Va On y arriver. En vrai, 2-8 d'affilée, la petite mission, bim. Nice, nice, nice. Mais c'est ça qui peut être frustrant, c'est que quand tu prends des... Quand tu gagnes 8, tu dis, ah là là, si j'avais abandonné au bon moment la game d'avant, j'aurais pas pris le... J'aurais pas perdu 6 de plus, quoi. C'est ça aussi. Mais là, c'est cool. Là, euh, malgré... Bon, il a fait un peu le fou, hein, Parce qu'en vrai, j'avais le sort à 0, il perdait quand même très souvent. Et hein. encore, mon sort, il marchait même pas, mais... Oh, on a une curve là T2 On a souvent T2, T3 C'est très important d'avoir pas mal de T2 co de, Comme de, dans ce deck quoi 3 T3, 3 T2 je pense que c'est bien en termes de courbe de mana Alors le lézard il est super intéressant sur Clintar Pour le coup Il sera à 5 Il restera à 5 oh, Il aurait pu coller à gauche Oh, nice ça bébé. Pourquoi, voilà, pourquoi ne pas aller sur les lieux qui sont qui sont sombres Qui ne sont pas encore révélés, voilà. Là, je pense que là-dessus, ils devraient perdre. Avenger Allez, la salle des dangers Non, dommage. Ah, C'est dangereux, cette salle. On joue pas des trucs bien curvés, quoi. On a le Claw au mid et le Unslow au mid. Ça devrait être ok. Oh. Bon, c'est bien qu'il balance l'Enchantress maintenant. Je pense que Claw, Unslow, c'est quand même beaucoup de points. Bon, par contre, ça prend Electra. On va Claw et au pire, on ferait Iron Man ou, ou on peut Spectrum. Mais après, ça, ça a perdu le, le, leur capacité continue. Leur effet aussi, leur mot-clé continue. Bon, il bourrine à gauche. Un enfin, semi bourrin on va dire. Demi-bourrinage. Je pense qu'on va un slow mid, ça devrait être bon. Nice. Ouais, bon, il avait raison. Hein. Claude, euh, il prend des points au mid, mais. En soit, techniquement, il gagnait hein, si on jouait à droite. Hein. Si on jouait au milieu, euh, à gauche ou à droite, techniquement, c'est ok. Hein. Son play, euh, il est pas totalement choquant, même si. Il est pas très compliqué à lire, mais. Vous allez voir, on va y arriver au 60. On va y arriver. manque pas beaucoup. Hein. Plus d'adversaires à ce niveau-là. en vrai, il y en a qui passent infinite en pool 1. C'est assez rare, mais il y en a. On prenait pas trop au début, mais en vrai, maintenant, je comprends. Ah, les limbes. Ouais, non, les limbes, c'est OK. Enfin, c'est OK. Ça dépend quel deck il joue. Un deck avec plein de T1, il aura vite le board plein. C'est pas si grave. On va Armor pour protéger si je joue euh, Chiant ça. Heureusement qu'il y a les limbes. Ah, il a pas voulu casser les limbes avec son deck. Je sais pas si c'est voulu ou pas. Je sais pas si c'est voulu. Cosmo, ok, c'est pas grave. Cosmo c'est un peu tôt de le jouer maintenant. Mais... Bon, le finisher est bien là. Iron Earth. Pas mal. Il va y avoir du Odin vu qu'il joue Rocket Raccoon. Clo. Et Chloe Mid me paraît pas mal. Claw mid me paraît pas mal. Gamora à droite. Clos. Intéressant. C'est tricky cette partie, ça me plaît. J'ai envie de faire Iron Man à droite. Je prends un peu toutes les lignes. Et je finis par Spectrum à gauche. Odin. Ça me va. Je crois qu'il a oublié qu'il y avait un tour de plus. C'est pour ça qu'il a snap. En fait, il a snap, ouais. Et je crois qu'il a oublié qu'il y avait un tour de plus. Et là, normalement, Spectrum, ça devrait nous mettre vraiment pas mal fait gagner à droite en tout cas ça nous fait si ça nous fait gagner à droite ça nous fait plus 4 à droite ça nous fait gagner au mid ça nous fait gagner à gauche après s'il balance plein de trucs partout ça peut être complexe sentinelle oh waouh waouh pas loin hein. gg Est-ce qu'il fallait pas spectrum à droite c'est vrai que je voulais profiter de l'antman mais c'est déjà devant ah, il fait mal ce moins 8, il casse. Je pense qu'on n'y arrivera pas. On fait celle-là. Si on fait un 8, on... on se bat pour le 60. Et sinon, on s'arrête là. Trah, là, j'ai été trop... Euh... J'ai trop cru. En fait, j'ai trop été euh... arrogant, là, je pense, dans cette partie. Parce que franchement, Spectrum à droite, c'était un bien, bien, un bien meilleur play. Même si c'est un peu résultat Oriented, parce que j'ai vu ce qu'il a fait. Donc forcément, il ne faut jamais analyser les choses après avoir vu. Parce que ça n'a aucun sens, mais... C'était quand même pas mal à gauche Mais j'avais ce Ant-Man En fait c'est ce Ant-Man qui m'a Lézard, ok Oh là C'est n'importe quoi lui Il a pas lu le lieu Par contre on est récup On récupérera pas 8 je crois Ouais Mode World on peut jamais gagner C'est trop compliqué pour nous Donc faut pas essayer de se battre sur des lieux comme ça Par contre on veut, on veut mettre des points au milieu Donc là je mettrais ça à gauche par exemple Iron Man au centre Et genre euh, Spectrum à, à gauche En fait ça dépend si lui va à gauche maintenant Dans ce cas là on peut peut-être faire Iron Man à gauche Il va à gauche quand même Peut-être faire Iron Man à gauche en fait Dans ce cas là on va Iron Man à gauche et on va voir ce qu'il fait. Ouais aussi, je fais Spectrum au centre, j'ai pas mal de points au centre. Je bute son lézard, enfin je diminue son lézard. Dino. Et je pense que ça va être Spectrum à gauche. Je suis. sûrement Mais c'est pas mal Spectrum à gauche. Ça fait beaucoup de points quand même. Après il y a Unslow à gauche. Mais l'avantage c'est que j'ai envie de booster le mid aussi. Je crois que ça va être Spectrum à gauche. Je pense que c'est bon hein. Il a pas mal, hein Ça devrait être suffisant. Oui. 24. 8. C'est 8, hein allez, On va aller jusqu'au bout, hein On est à 8. Victoire. Ça ah, c'est dingue, dès qu'on perd 8, on récupère les 8 derrière. On va croire que... Vous allez croire que c'est scripté. Ah, on est à 58 quand même. Hein c'est vraiment pas mal, hein Là on reprend à 8, ok. Ah, j'ai fait le yo-yo là sur les 4 dernières games, c'est pas bon, hein Faut que je me focus, faut pas que je me dise c'est facile. Il y a de l'enjeu là. <rire> non, il y a pas d'enjeu, mais... <rire> J'ai quand même envie de l'atteindre, ce 60, là, dans la vidéo, franchement. Ok. On a un T1, c'est cool. cool. On a un t c'est cool. On n'a pas de T2, malheureusement. Et on en a pas mal dans le deck, donc on peut en piocher un. Ça, c'est bien aussi. Bon, c'est bien pour les deux, ça. Super. Euh, non, on va, on va là. On voilà, va là-dessus, ça marche très très bien. Sentinelle, donc peut-être un deck dino j'imagine ou deck contrôle, ça peut jouer Sentinelle. Hop. Ouais, j'ai une belle sortie. Fisher ok. Captain. Adajo, Groot, Groot est gros, hein. le Groot est relou, je pense qu'on va à droite, et Unslow mid, au Spectrum, hein, ça, tout dépend, Oh Iron, Iron Man, après c'est peut-être battable -ba à son Iron Man, il est à 40, si on fait Unslow, est-ce qu'on bat les 40 On fait. On bat les 40. On a 9. En gros, on a 12. On rajoute 9. Ça fait 12. Ça fait 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc je suis à 31. C'est pas mal quand même, mais c'est pas suffisant. Donc je crois qu'on va. Spectrum à droite à gauche là on prend plus 2 on a 6 d'avance ça nous fait 10 d'avance plus 4 pardon je crois que c'est spectrum à gauche je crois que c'est spectrum à gauche ici On a 12. Est-ce qu'il bat 12 Oh, il va battre 12, non 10. Oh, waouh, GG. Ouais, C'est une grosse combinaison, ça. Rien à dire. Spider plus Rocket, ça fait 11 plus les moins 2. Et il a fait une combinaison à 13, ce qui est assez rare. Mais bien joué. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. On va faire une vidéo trop longue. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Euh, plus que deux. Avant la fin de la série. J'espère surtout que ça vous aide. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde